qu'un beau gosse comme vous soit célibataire parce que là en ce moment je suis un peu au chômage là donc euh, je déprime un peu donc <rire> qu ce qui se passe C'est un truc là rien. vous êtes arrivé à destination non enfin, je peux arriver c'est si si si si si si vous êtes arrivé j'ai si jamais entendu parler de cette non, non, non, on dit que c'était parallèle, ici, pas très loin, tout ça. Rue de la Stasticoulasse. C'est pas Pierre Coiras au moins. Pierre Coiras. excusez moi j'entends mal. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Salam alaikum c'est tout au aujourd'hui je vais faire gagner canny du coca 10 euros il vient de leader et coupe ici bled et en plus il est excellent pour ouvrir il est laissé dans les frigos viens. <rire> viens je vais pas te taper viens <cés> Non tu sais, moi j'ai pas lu ça, je sais pas lire ça, mais j'ai senti. Ça ça la merde pour toi, hein C'est <rires> dommage, tu aurais pu avoir une belle vie, hein Ça veut dire que j'étais dans le faux. J'ai toujours été dans le faux. La jury n'existe pas. Vie de ma mère la, la vie de ma mère Wesh Les gars, faites de l'ombre Faites de l'ombre C'est. Oh Je... Je fais mon maximum pour vous communiquer avec vous. Dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez aussi faire un peu d'effort pour me comprendre les gars, là, faut nous expliquer un truc. Au début, vous nous parlez H24, matin, midi et soir, même au chat on vous parle. On commence à tomber là on se dit, ah, ça y est, tout c'est lui. On se voit déjà marié, trois enfants, une villa, un chien. Et après, de là, vous nous calculez pli, Oh, mon coco, la vie, c'est pas un biscuit. Voilà, si tu me parles, tu me prends. Bien, votre CV est intéressant. Alors, imaginons qu'il y a un client qui rentre dans le magasin. Vous faites quoi Je le regarde, euh, je dis pas bonjour et je souffle. Ouais, intéressant. Et pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre Parce que je déteste la race humaine. Bienvenue. Et ça fait bim, bam! Ça fait chic et ça fait. Ça fait bim, bam! Derrière ma tête, il y y'a y a, y a tout qui tourne! Je parle avec ma meuf, elle me dit, ouais, j'aimerais avoir un mec qui me surprend! Je lui ai mis une patate, frère! Oh direct! Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je te surprends! <rire> je parle avec... Je crois que je vais faire des vidéos avec vous parce que je gagne des abonnés en fait! Qu'est-ce que vous en pensez mes petits abonnés Bienvenue sur TikTok la je qui est en mode de travail personne ne s'est foutu de ma gueule voilà vous me voyez tranquille là je suis en train de charbonner là comme jamais je vous oui. Oui. Oui. Bonjour, Papi. Je suis en mode tourist, je vais que faire de snapper. Si vous n'êtes pas content devant voir story, bloquez-moi. Bloquez-moi, bloquez-moi. Il y a ton ex, il y a ton ex. Montre-lui ce qu'il a raté. Montre-lui ce qu'il a raté. Vous nous avez volé. C'est pas toi qui décide. Moi si je veux être avec toi, je suis avec toi. Mon Tchaladin, il va prendre son, son cheval et il va retourner avec son copain Jenny. Je et toi tu vas rentrer à la baraque. Non, chez moi, je rentrerai chez moi. Et c'est quoi cette musique, chocolat, chocolat Toi, tu t'es pris pour remercier Il n'y a pas de chocolat. Ah, les gens ils sont là, ils parlent mal, ils font les mafiosos. Lorsque c'est des grandes salopes, ils se mangent des claques dans le cou et après ils osent venir brailler sur les réseaux. et hey, gros, réveille-toi. Ici c'est les cités de France, Narvalo. Bon. Ah, T'as une balance, attends deux secondes. Vas-y, vas-y, vas-y. Oh. J'ai encore perdu 4 kilos. Oh, super, mets l'autre pied pour voir. Not si Gisèle Schull, dit, fais le régime J'ai déjà fait le régime Beth Bah ben alors t'as perdu combien 3000 balles. Regardez-moi ça. Les flics. Ils ont mis le radar derrière. <rire> Pfff. Devinez qui va encore passer la Saint-Valentin tout seul C'est moi, bande de cafards. J'ai hâte de pleurer dans mon lit et faire des câlins à mon chat hashtag lol. Arrête. Arrête. Oh. Mmh. Le reste, je de suite. Ça, je t t Franchement, y'a rien à dire, t'as la classe. T'es stylé comme femme, mais. Ah ouais. Mais tu fumes. Tu fumes. Arrête de fumer. Un tire-fou de Parle pas comme ça, je vais te défoncer. Qu'est tout ce qui t'arrive, nous parle pas comme ça, d'accord Qu'est-ce que t'arrive Je suis un fou, moi, je. Hey, tout qu ce qui t'arrive hey, ça fait deux heures que t'es dans la salle de bain là, t'es pire qu'une meuf C'est bon, ça. 4 euros le café Mais c'est qu'un genre de café, ça bah, C'est un expresso. Bah ben à ce prix-là, je veux que ce soit Georges Clooney qui vienne me servir. Oui, oui, oui, oui. Bah oh bah bah bah bah bah Pour toutes les personnes qui sont encore à l'école, euh, faites vraiment attention parce que... Parce que demain, c'est lundi. C'est fini le week-end. Pourquoi tu regardes TikTok même Tu dois pas être au lit il est 22h02, brossage de dents, pipi, au lit. Insolent. Ahmed, alors, chouf, chouf. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce a les Et toi là Ouais. C'est qui toi Moi Moi je suis Karim Nahlef. Wallah. <rire> wow. Le pire c'est quand ton ex elle revient et elle te dit ouais j'ai rencontré quelqu'un Elle croit qu'on est content pour elle Inchallah ton nouveau mec il se fait renverser par une trottinette électrique C'est tout ce que je lui <tousse> dis un peu belle, elle dit à alors mec ouais Si t'es pas content il y a plein de mecs qui me veulent Nuance, il y a plein de mecs qui veulent te baiser <rire> Parce qu'ils veulent t'assumer c'est pas pareil oh. Sortez, vous sortez Mais je peux pas sortir, pourquoi vous pouvez pas sortir parce que je suis un DZ. Mais moi aussi, je suis un DZ. Mais je m'en bats les couilles. J'ai Arrêtez de rigoler. Pourquoi tu stresses Peut-être demain, tu ne seras plus là. Aujourd'hui, tu es là. Écris ton histoire. Agis. Vis le jour le jour. Vis au moment présent. Tu peux profiter.